Konnichiwa minasan, c'est Mémoire de Legend journée. bienvenue dans l'épisode 1 de Shenmue, l'aventure commence. Alors nous sortons directement du dojo et nous sommes à Yamanose, très exactement. Et on va enfin essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé ce 30 novembre 1986, pourquoi Iwaou Azuki est mort, euh, c'est ce que nous allons savoir directement, donc là bah vraiment pour regarder, on a des enfants. Et voilà. Hey, hiya, are you looking for something Nothing really. Alors qu'il dit qu'en réalité, euh, il cherche vraiment, il cherche rien du tout. Alors qu'en réalité, il est là vraiment pour commencer la quête. Alors cet épisode aura beaucoup de cinématiques, il faut, faut le savoir, mais on va essayer de rentrer vraiment dans le domaine de, de la démo. Enfin, on va essayer de revenir comme sur la démo sur Doobie Mais là. Une petite cinématique encore une fois s'impose. Hey dear. Hi Megumi. Uh, uh. you got a kitten in there? You promise not to tell my mommy. Sure. Okay. Then I'll show you. Is this your kitten? Uh-uh. But this kitty, see? She's all alone. All alone? Yep. See, the other day, when it rained, a car ran over her mommy. My big sister saw it. She said it was a big black car. A black car? Yeah, and she said it was really scary. And then me and sis, we buried the mommy cat. And so now, I can be the kitty's mommy. But, mommy says we can't keep the kitten at home. So you're going to keep her here? Yeah, everybody's helping out too. Like Kota? Yasuo, Kyle. I see. Kitty don't look so good. Alors vous voyez vraiment c'est ce She tout petit good? détail qui fait que la quête va vraiment commencer, mmh. c'est ce chat. Donc vraiment c'est ce petit animal qui va faire toute la différence. Et donc du coup, alors ce oui, que j'ai pas ça. dit regardez bien, ce qui est assez intéressant c'est que même sur des petites cinématiques comme ça, on va pouvoir interagir. Non pas sur le QTE, mais vraiment sur le choix de ce qu'on va faire, même notamment sur les discussions, donc là, regardez. On dit que le chat ne va pas bien, donc du coup, on va lui donner à manger. Et là, nous avons à gauche, on a des sardines, et puis on a à droite un petit morceau de tofu, mais là, ça ressemble plus à une biscotte. Donc on va lui donner du, on va lui donner des sardines, parce que le tofu, il ne va pas le manger, donc concrètement, donc, ça ne sert à rien, je vous spoil légèrement un petit peu. Et regardez bien, le chat, rien que ça, ira déjà un peu mieux. Alors quand même rappeler, je rappelle quand même une petite chose, c'est que, bien évidemment, on joue à la version européenne et malheureusement c'est la version européenne. Il faut savoir que ce jeu n'a jamais été traduit en français, malheureusement. Donc du coup, c'est vrai que les épisodes que j'essaie épisode, euh, de sortir assez régulièrement, ça prend un peu de temps puisque moi, comme je vous l'avais promis, euh, je traduis juste au-dessus en français. Donc j'essaie d'avoir la police, j'essaie d'avoir une police assez ressemblante vraiment pour faire un petit peu de classe. Donc du coup, voilà, le jeu je le traduis en français pour que vous puissiez comprendre un petit peu la un yeah, petit peu l'histoire parce que c'est vrai que c'est dommage pour un un, mm -hmm. un jeu mm -hmm. super bon qui n'a pas été traduit en français, mérite quand même euh, well, got cette got petite now. traduction. Mais attendez, nous devons penser à un nom pour la Oh, well, quand je pense à un bon, je vous let le you know. Vous promise? promettez Bye bye, Diol Bye bye Un petit peu à la fois, hop, regardez, voilà, si j'appuie sur B, non, c'est pas B, c'est Y, comme ça pour moi, regardez, je vais regardez, je vais dans le notebook, et un petit peu à la fois, les trucs vont s'ajouter, voilà, I need to visit Yamagashi-san, donc je dois aller voir Yamagashi-san, euh, donc Yamagashi-san a été justement, euh, a, enfin, a été percuté par la voiture noire, euh, je devrais voir, de, de, de, de voir autour et demander si quelqu'un aurait vu une voiture noire ce jour-là. Et ce qui est plutôt cool, vraiment je vois là, chaque note est indiquée à chaque action que vous faites Donc du coup on vous mâche légèrement le travail mais au moins ça vous dit exactement où est-ce qu'il faut aller Et là nous allons aller d'abord à la ville la ville d'à côté qui s'appelle Sakura Gaoka Park Enfin Sakura Gaoka, Sakura Gaoka comme on dit dans sa version nippon Et même si dans le but de la quête où il faut réellement aller euh, retrouver l'assassin de votre père Vous allez avoir des toutes petites, euh, toutes petites missions, vous allez en voir une juste après et puis ce qui bien, notamment avec ce choc, qu'on a légèrement guéri, je crois que c'est là-bas, oui c'est ici, voilà, vous allez voir, il y a une vieille dame qui va vous demander votre aide, regardez, celle qui est juste là avec sa petite veste violette. Et donc comme je le rappelais justement, quand on a vu ce petit chat, on va pouvoir le revoir et lui donner à manger, comme je sais pas, des sardines ou encore lui donner du lait pour qu'il aille vraiment mieux, il qu'il aille vraiment un peu plus, plus, Milleur, plus mais meilleur, mais Donc là, ce qu'on va faire aussi, on va aller euh, aider, euh, aider cette ne dame, pas, on le fera un tout petit ah, peu plus tard. Voilà. voilà, on se retrouve au parc, et puis je vous donnerai euh, la... le nom de la personne en question, enfin, retrouver la personne que cette dame voudrait voir. Donc là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va aller voir ce fameux Yamagashisan san qui aurait vu un petit peu, qui aurait vu quelques trucs. Alors, et ce Yamagashi-san, il est ici. Alors, une petite précision s'impose, on va quand même laisser faire parler Yamagashi-san. C'est que euh, dans la version nippone, quand vous avez vu la discussion avec Megumi, euh, dans la version nippone, elle dit Onicha. Pourtant, Onicha au Japon, ça signifie grand frère ou frère aîné dans, la, dans sa très bonne traduction. Et il faut savoir que normalement, Megumi et Ryo n'ont aucun lien parenté. Enfin, ils ne sont ni frères ni sœurs, comme vous, vous avez pu suivre dans le premier épisode. Mais j'ai pu voir dans les traductions qu'en fait qu'il s'agissait d'une marque d'affection et une marque de respect quelque part Puisqu'il faut savoir qu'au Japon, les japonais sont très à cheval sur la politesse Et donc voilà, petite, euh, petite précision à ça Donc j'ai pas voulu faire la version nippone parce que moi déjà je sais pas parler le japonais Mais du coup au moins c'est un petit truc à savoir mais moi ça me fait toujours plaisir de vous le faire découvrir Donc là ça euh, nous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est réellement passé ce 30 novembre Et en fait de fil en aiguille, de personne en personne, vous allez comprendre un petit peu le... Le truc en question. Donc là, euh, ah, on peut peut-être encore leur parler. Je crois qu'il faut encore lui parler. Alors, voilà. Donc là maintenant, um, euh, donc là, ce qu'on va faire, yes. c'est qu'on va aller le voir. Je me suis trompé. Voilà. Donc là, euh, si je vais dans les notes, normalement, euh, je me souviens plus trop. Euh, voilà. Donc maintenant, on va aller à Dobuita. Parce que même si je n'allais pas voir Yamagashi-san euh, Que je voulais par exemple me diriger ici là, Au niveau de, ce, de cette petite forêt bah, Je n'aurais pas pu y aller Puisqu'il faut absolument que j'aille euh, J'aille des côtés des indices Donc là ce que nous allons faire C'est que nous allons aller rechercher euh, Ce Yamamoto-san je crois Si je dis pas de bêtises Donc là ce qu'on peut faire, regardez bien Je vais zoomer avec le bouton L comme je vous l'ai dit Et on peut, voilà, si je vois Hop, et je crois que c'est ça Voilà, that's it Guess I'll go get that lady. Voilà donc euh, comme je vous l'avais dit euh, quand je zoome sur le bouton L et que je vois un objet euh, qui pourrait euh, interagir on va la regarder hop voilà ça veut dire que je peux faire quelque chose dessus donc là nous allons aller rechercher la vieille dame qui est sur la en et on va l'amener directement je serai à ma moto ma'am I found it Did you Thank you so very much This is it. Thank you for taking the time to help me, young man. I have to go now. There are so few helpful young people these days. Donc voilà vraiment ce petite euh, ce petit truc ne sert vraiment à rien mais c'est vraiment pour vous faire profiter des cinématiques. Euh, donc là du coup maintenant on va en enfin aller à Dobuita enfin on va retrouver cette fameuse ville qu'on avait abordée dans le What's Chez nous, donc la démo euh, dont je vous avais parlé euh, récemment euh, sur cette euh, Dreamcast, d'ailleurs cette démo je vous le rappelle, n'est jamais sortie en Europe et encore moins aux états unis mais vraiment vu le jour qu'au Japon, tout simplement parce que euh, le jeu qui devait sortir en juin 1999 a pris beaucoup plus de temps que prévu donc, euh, donc voilà, c'était vraiment ce, cette démo était vraiment fait euh, pour... Euh, faire encore un petit peu attendre on va dire les les futurs fans de la saga allez fou moi le camp voilà euh, c'était vraiment pour faire patienter les, les futurs fans de la saga et euh, vraiment cette euh, voilà regardez euh, le reggaeman euh, Tom Tom Johnson et vraiment voilà est, ça donnait un petit peu une idée de ce qu'allait euh, donner Shenmue euh, cette petite démo euh, en question ah mais vas-y mais casse-toi moi moi le truc qui m'énerve tu vois c'est que voilà regardez je suis sûr qu'il va se barrer voilà. Moi le petit détail que j'arrive pas à comprendre c'est voilà comment les gens d'un coup en... Sur un, comment dirais-je, un... c'est pas de la fluidité mais euh... sur un fondu, comment les gens sur un fondu peuvent arriver Et moi je trouve ça assez chiant quand même, euh... le chemin est libre et on a strictement rien euh... Enfin il y a strictement rien pour... Euh... Enfin bon moi c'est un truc que je comprends pas quoi, donc là on va aller voir Nozomi Arazaki Nozomi. Et d'ailleurs, autre chose aussi à savoir yeah. sur, euh, sur les personnages, c'est que on ne vous appelle pas par votre prénom au Japon, yeah. on vous appelle par votre nom de famille. Et c'est dans le a cas, a cas pour like les mangas, pour les séries animées, pour les, mêmes, les séries télé, yeah, et même pour les jeux vidéo. Donc même She si euh, Nozomi Arasaki c'est vraiment you know, son, son prénom, Ryo va l'appeler Arasaki Et pareil pour Nozomi qui vous appellera Azuki. Et vraiment toujours avec un petit, euh, petit suffixe euh, de, de politesse en quelque sorte. Mm. Donc là, euh, Nozomi s'est fait renverser, enfin, a, a, a été couvert debout par, par, par cette voiture. Yeah. Mais du coup, on va essayer de comprendre un petit peu à la fois qu'est-ce qui s'était réellement passé you. ce jour-là. Et je peux même zoomer si je veux sur Nozomi, voilà franchement pour vous dire à quel point les personnages modélisés de l'époque sont vraiment exceptionnels pour vraiment 50 ou 70 millions d'euros, euh, dollars pardon je sais plus euh, c'est vraiment dommage et je trouve ça vraiment bête qu'un jeu comme ça euh, a été mal vendu mais par contre a été très très bien noté euh, dans tous les magazines de l'époque, euh, je pense à Console Plus, Player One ou, euh, ou les Joypad donc là maintenant regardez c'est assez, franchement je trouve ça c'est troublant on est à deux pas, on est à deux pas de la du, du foot-truck et Tom Johnson n'était pas présent, là d'un coup il arrive donc là on va aller lui Tom. parler. Hey Rio Tell me about those men in the black car. What Nozomi told me you had words with the guys driving the black car. No, no, I don't remember. They might have been the ones who murdered my father. Your father Please try to think. Right man, I'll try. Those guys in the black car What were they like? I saw a guy wearing this weird coat. What kind of coat? It was a deep green. Maybe velvet or silk. Like something Chinese. That's Landy. What happened? They almost hit one of my customers, so I gave them a piece of my mind. But that man, he gave me this glare. I ain't never seen such a cold stare, man. Do you remember anything else? Nope. Try asking Chinese people about Chinese. Do you know any Chinese? Sorry, man. But see that travel agency over there? They get some Chinese customers. I'll ask around for you too, man. Come by later. Sure. Donc voilà, on est enfin arrivé à Dobuita Street, pardon, on va se quitter là-dessus. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir, ou de laisser un petit commentaire. Je serai ravi d'y répondre et de vous donner tous mes retours. On se retrouve très rapidement pour le deuxième épisode de Shenmue à la recherche de chinois. Salut voilà, à la